Je viens de voir votre nouveau film et euh, j'aime pas dire le dernier, c'est le, le nouveau <rire> mais le dernier en date. Euh, on est agréablement surpris. C'est la première fois que vous faites un film en costume Oui, absolument. Hum. Alors, moi j'aimerais connaître un petit peu l'idée de départ de ce film, parce que c'est vrai que là, ça, ça peut paraître, justement, comme vous rentrez dans une histoire, justement, qui se passe à une autre époque. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré Est-ce que la toile de départ existe Parce que le titre du film, c'est « Portrait d'une jeune fille, jeune fille euh, en feu mmh. ». Donc, est-ce que ce tableau existe Ou est-ce que c'est vous qui avez eu l'imagination de, de créer ce, ce magnifique tableau Non, rien n'existe. <rire> Euh, tout a été inventé. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs un film d'époque en costume historique mais avec une histoire originale, ce qui n'est pas adapté d'un livre ni d'un fait historique marquant, si ce n'est euh, le... Le fait de vouloir témoigner aussi de l'existence de, de, de peintres, femmes, nombreuses, euh, avec des carrières euh, importantes, euh, des œuvres importantes aussi, euh, qui pour autant ont été euh, largement invisibilisées par l'histoire de l'art. Donc euh, là-dessus, euh, je m'appuie sur ce, ce moment d'histoire, euh, documenté, euh, fouillé, véridique, euh, sans aucune volonté d'anachronisme, de, de, de, de, de fiction, pour le coup. Et le, et le désir premier, avant tout, c'est de, de faire un film d'amour, de, de, de raconter une histoire d'amour, à la fois son, sa naissance, son, son vécu, et puis aussi sa, sa trace, son empreinte dans le temps. Alors moi, qui, je, je dirais que c'est un film superbe, artistique, euh, sensuel, et puis j'ai un autre qualificatif aussi pour dire que, que c'était un film. Je l'ai oublié d'ailleurs. Voilà, inoubliable. Voilà, inoubliable en même temps, c'est vraiment une histoire qui, qui nous porte. Et moi je sais que j'étais le seul homme dans la, dans la salle mm -hmm. quand, à la projection. Et j'ai été, euh, je suis parti euh, vraiment euh, dans une dans une autre époque, mm -hmm. dans, dans une autre histoire. Parce que vous racontez souvent les mêmes thématiques, mm -hmm. mais en même temps là, autrement. Moi ouais. j'ai l'impression que c'est votre film le plus abouti. Alors je sais pas. C'est important que moi, mais... Bah, disons est l'endroit où il est différent, c'est qu'il a des personnages adultes, et qu'il qu raconte un amour vécu, là où les précédents euh, avaient des personnages enfants ou adolescents, et où la question de leur désir, c'était surtout la question de la découverte d'eux-mêmes. Euh, là, y a, y, on est dans un film, oui, avec euh, des, des personnages euh, qui ont une trentaine d'années, euh, et avec, j'ai tourné aussi avec des actrices, français le métier, et tout ça peut donner un voilà, de, le fait que le film il, a, il explore, il explore d'autres terrains, d'autres terrains de dialogue notamment, et d'écriture aussi. Mmh. Donc euh, je, de mise en scène aussi. De mise en scène aussi, là bien sûr précise peut-être. Moi je sais pas si elle est plus précise, en tout cas euh, moi j'essaie de faire en sorte que chaque film invente sa langue. Et, et celui-là, celui il a sans doute qu'on grandit avec les films. C'est sans doute à la fois celui qui est le plus. plus Et si affûté en mise en scène et puis le plus intime aussi, peut-être. Oui. C'est ça oui. qui vous a touché aussi. Oui, voilà. Et en même temps, c'est vrai que même si c'est l'histoire de deux femmes, mm -hmm. c'est vrai que voilà, ça peut être une histoire d'un couple d'hommes et de femmes. Ça peut être un, un couple homosexuel, homme aussi. Mm -hmm. Donc, mais c'est vrai, que, voilà, c'est l'amour avec un grand tas. Parce que justement, euh, le film est bien préparé à ça. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'au départ, avant de voir le film, que ça pouvait même, quand on parlait à Cannes, mm -hmm. ça pouvait être un film de femmes. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un film de femmes, justement. Et, et, et quand on aime le, le beau, quand on aime, ouais. voilà, le l'amour, amour, dans mmh. sa diversité, mmh. euh, le, votre film représente tout ça. Bah, euh, je suis ravi que... de vous l'entendre dire. Non, c'est une impression qui était importante quand on regarde un film, parce que là, c'est vrai, en plus en inventant quelque chose, parce que c'est vrai, vous auriez pu reprendre la vie d'une artiste peintre, et donc là, en inventant comme ça, vous créez vos codes, tout en gardant la, la partie, justement, historique et, et, et, et plausible de, de cette époque-là. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ah, de toute façon, l'idée, c'est de proposer une expérience, totale, une expérience totale aux spectateurs et aux spectatrices. Donc, c est, c est, euh, le, dans le film, on ne filme que des, des femmes qui sont des sujets, jamais des objets, et, donc, vous, et on partage leur expérience. Et donc, euh, voilà être de, de, de, dans leur point de vue, euh, en les incarnant très fort, en racontant... Euh, euh, leur, leur, leur désir, leur cœur, leur corps, en, en les montrant dans tout leur potentiel plutôt qu'en racontant euh, l'histoire bien connue euh, donc euh, qui est là, en toile de fond, pendant, euh, de, leur, de leur oppression ou de leur peu d'opportunités. Et donc, euh, j'espère bien, effectivement, que cette expérience, elle est, elle, elle est partagée. Oui, est en plus, cette époque était peut-être l'époque charnière pour les femmes. C'est là où elles commençaient peut-être un petit peu à à s'émanciper bah, En tout cas, c'est une période qui est assez euh, particulière du point de vue de, des, des, des peintres-femmes parce qu'elles étaient extrêmement nombreuses elles, faisaient, elles, avaient, elles travaillaient beaucoup notamment à la faveur de la mode du portrait et elles, elles faisaient des carrières elles étaient reconnues et, et politisées et, euh, puis ça s'est ensuite euh, refermé, voilà, fait comme si les progrès, notamment concernant les, les, les droits et les opportunités des femmes étaient toujours en constante progression, ce n'est pas le cas. Et comme ça peut se passer peut-être aujourd'hui voilà, aussi, encore, encore. Voilà. le combat oui. n'est pas, pas terminé. Oui, il oui. hum. y, y a des phases ascendantes et puis des phases de, de, de backlash, de, de, euh, donc le, le 19e siècle entra ensuite la femme bourgeoise, la privera de certains droits. Euh, et voilà, tout ça, ça a un impact évidemment sur, euh, aussi sur les, les, les artistes femmes. Alors voilà, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, ce que j'avais oublié, c'est mmh. film poétique. Voilà, donc euh, poétique et artistique, donc mmh. ça se rejoint, mmh. mais en même temps, voilà, on sent que vous êtes fasciné par la poésie, par la peinture, mmh. vous aimez ça, parce que vous la filmez sublimement, quoi. Bah, en tout cas, c'est un, un film qui, qui parle aussi de, de la présence de l'art dans nos vies, à la fois... Euh, de la beauté dans nos vies, de l'importance de ça, de l'art comme euh, de l'art la, de comme pratique, de l'art aussi mmh. comme, comme consolation, comme, euh, comme influence, aussi, comme, influence, comme mmh. de, de, du rapport de la. Oui, de la.. comment l'art s'inscrit dans nos, dans nos vies. Euh, et, le Film parle aussi de ça. Alors, le peintre qui a travaillé pour le film, justement qui a créé ces toiles, mm -hmm. euh, comment vous l'avez sélectionné Alors, j'ai rencontré le travail de. Elle s'appelle Hélène Delmer, elle a 30 ans, elle est mm -hmm. peintre, elle vit à Lille. Mm -hmm. euh, j'ai rencontré son travail euh, mm -hmm. dans, via Instagram où je faisais. Enfin, là, je, je regardais aussi beaucoup de peintres contemporaines euh, et j'ai tout de suite. Euh, alors elle est, est, elle est plus 19e liste mais qui est 18e liste aujourd'hui je ne sais pas mais en tout cas elle était j'ai trouvé dans sa, dans sa peinture euh, euh, c'était de l'huile à la fois un savoir-faire technique qui me laissait entendre que, que peut-être on pourrait inventer ensemble cette peintre du passé et puis en même temps une signature et moi j'avais envie de travailler avec une artiste contemporaine qui et non pas d'essayer de reconstituer des tableaux du passé, soit en, en trichant soit en, en étant dans une dynamique de, de, de, de copiste euh, qui aurait pu être peut-être techniquement encore plus juste, mais, mais voilà, c'est un film sur les, mmh. sur les artistes, et j'ai envie de travailler avec une artiste. Et vous l'avez fait travailler sur le scénario, ou simplement avec des indications euh, bah, Je l'ai fait travailler, euh, bah, ni l'un ni l'autre, hein. je l'ai fait ah. travailler en, comment dire... Euh, c'est des longs mois de travail, de préparation avec la chef opératrice où on a fait travailler tableau par tableau en cherchant la, la, les différentes poses. Il y a plusieurs tableaux dans le film en plus, en travaillant avec Adèle Hennel, en cherchant la bonne, la bonne direction, les bons contrastes. Et ensuite, elle a dû faire les tableaux et ensuite, une fois qu'on qu'on a eu choisi les différents tableaux, les reproduire, et les peindre sur le plateau euh, tout au long du, du, du tournage et être aussi euh, une forme de coach et d'inspiratrice pour Noémie Merlan qui, qui, qui la regardait peindre et qui mmh. ensuite pouvait euh, reproduire les gestes, les attitudes, ce ah, que les... Noémie fait elle-même. Euh... Noémie, des, bah, quand, des... elle, quand on est sur le visage de Noémie, oui. elle fait forcément des, oui, voilà. des gestes. Oui. Oui. Mais mm. non, c'est la main, c'est toujours la main d'Hélène de... même Comme ouais. quand on triche pour le piano. Il faut <rire> croire que c'est des mécanismes. Tout à fait. Ouais, là, pour le coup, il euh, y a une scène de, de, de clavecin, enfin, plutôt d'épinette, c'est Noémie Merland qui joue elle-même. Mm. Euh, on ne triche pas toujours. Ouais. En tout on cas, peut en, apprendre aussi. En ouais. tout cas, c'est vrai que ce film, par rapport à tout ça, et ses actrices sont très justes. Mm. On a l'impression que... je' l'impression que j'ai vu qu'il une caméra à l'époque. Vous, vous avez tellement été soigneuse pour tout ça, on a l'impression qu'il y avait des caméras déjà à l'époque. <rire> en tout cas, je sais que les 10 minutes sont, voilà, je sais pas que ça n'est là. Donc voilà, oh, largement, non, c'est pas vrai, je vais te dire 3 secondes. En tout cas, nous, on vous remercie. Et, et le film Céline Scamas sort le 18 septembre. 18 septembre, ouais. Alors voilà, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de, de spectateurs qui, qui remarquent ce portrait euh, et qui ressortent sublimés de ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup.